Yoxy est un jeu d'affrontement abstrait pour deux joueurs. Le but est de bloquer le totem tout en ayant le plus de points autour. Dans Yoxy, chaque joueur commence la partie avec 18 pièces de sa couleur. 5 jetons 1, 5 jetons 2, 5 jetons 3 et 3 jetons 4. Le totem est placé sur la case centrale du plateau. Lors de son tour, le joueur actif commence par déplacer le totem dans n'importe quelle direction. Par défaut, il ne peut bouger que d'une case, mais il est possible de sauter au-dessus de ses propres pièces si elles forment une ligne continue jusqu'à une case vide. Lorsqu'il a terminé, le joueur place l'une de ses pièces non utilisées autour du totem. Il n'y a aucune restriction de valeur. Si ce n'est pas possible, il peut la placer n'importe où sur le plateau. Si un joueur ne peut pas déplacer le totem, la partie prend fin et un décompte des, des points a lieu sur les cases qui l'entourent directement. Chacun additionne la valeur de ses pièces et celui qui a le plus de points gagne. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de pièces autour du totem qui emporte la partie.